Bonne année C'est Guillaume Ce fut un plaisir d'étudier le français avec vous en 2019 et j'ai vraiment hâte de continuer en 2020. Je suis là pour répondre à toutes vos questions, alors n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous souhaite à tous une année 2020 brillante et studieuse. A <rire> bientôt